Venez découvrir du 13 mai au 13 juin une fabuleuse exposition de maquettes de cathédrales gothiques sous des formes variées. Rencontrez aussi Luciano, l'un des créateurs passionnés. Votre don permettra de compléter une partie du financement, par exemple l'éclairage et la restauration du Duomo de Milan de 1958, ou encore la campagne d'affichage. On vous remercie d'avance, on se réjouit encore plus de vous faire découvrir ces œuvres. A très vite